Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Et voilà, encore une fois, le Paris Saint-Germain fait parler de lui. Je ne comprends pas ce qui se passe avec ce club. Est-ce que c'est un club ou bien c'est un média Est-ce que c'est un club ou bien c'est un centre commercial Est-ce que c'est un club ou bien un marché Laissez-moi m'expliquer. Tous les jours, il y a des articles... Concernant le Paris Saint-Germain. Tous les jours, le Paris Saint-Germain cherche à nous faire cliquer. Et ça fonctionne. Regardez-moi, j'en parle tous les jours. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai beau dire tout ce que je veux, je suis piqué par le Paris Saint-Germain. Et oui, le Paris Saint-Germain se trouve dans mon cœur. Cette entreprise, je ne sais pas comment elle a fait pour m'avoir, mais je l'aime. Et écoutez-moi, mesdames et messieurs, je vous dis que c'est un centre commercial. Vous n'êtes pas rendu compte de ce qu'ils viennent de nous annoncer, mesdames et messieurs Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller voir le Paris Saint-Germain en entraînement pour 5 euros. Tu te rends compte Il y a des places à vendre pour aller voir les joueurs du Paris Saint-Germain s'entraîner. Si ça, ce n'est pas le centre commercial, le marché. Allez, venez regarder nos produits. Allez, regarde, un peu de tomates, un peu de saucisse. C'est comme ça, c'est le marché. Le Paris Saint-Germain, ce n'est plus un club qui a des objectifs sportifs. loin de là. Il cherche à faire du profit tous les jours, j'arrête pas de me répéter. Et là, encore une fois, ils reviennent avec le feuilleton habituel. Tu penses que je te parle des feux de l'amour Non, je te parle des feux du Paris Saint-Germain. Les feux de l'amour du Paris Saint-Germain. Et oui, encore une fois, on va nous dire que l'entraîneur actuel n'est pas bon et qu'il faut encore une fois changer d'entraîneur. On change d'entraîneur comme on change de caleçon au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Toutes les six mois, il y a un nouvel entraîneur qui est sur les papiers. C'est pas possible. Là, ils reviennent encore une fois en nous disant que Zinedine Zidane serait le rêve de l'émir. Mais l'émir, réveille-toi Hein Comment ça tu dors, tu rêves de Zidane Pourquoi tu nous dis que toi, tu rêves de Zidane Tu penses que nous, on rêve de quoi On rêve de la coupe aux grandes oreilles. On rêve pas d'un entraîneur Hein Réveille-toi Comment ça se fait que tu rêves hein Tu jettes l'argent en dormant Tu ne peux pas te réveiller C'est pour ça que là, depuis ces années... T'arrêtes pas de rêver et on a les entraîneurs qui n'arrêtent pas de défiler. Des joueurs qu'on paye à je sais pas combien et après ils viennent au Paris Saint-Germain, ils vont à la Tour Eiffel. Hein Donc c'est ça que tu leur offres aux joueurs une, une visite pour le, le, le, la ville de Paris, la belle ville de Paris. Voilà, donc allez euh, euh, aux soirées mondaines, aux soirées bourgeoises, aux, aux soirées aristocrates. Voilà, on met vos enfants n'importe où. Et regarde, je suis en train de m'énerver. Franchement ça me dégoûte, mon attitude me dégoûte, voilà, je suis amoureux du Paris Saint-Germain, ce club n'a jamais rien fait pour moi, vous avez vu la relation toxique que j'ai avec le Paris Saint-Germain Ils sont là, ils n'arrêtent pas de perdre, de me faire souffrir, et moi je suis toujours là, en train de les aimer, de les soutenir, mesdames et messieurs, je tiens à dire que là, je ne suis pas loin de craquer, vous, vous m'entendez je suis pas loin de craquer, donc messieurs, il va falloir faire quelque chose avec le Paris Saint-Germain. Je sais pas, il faut que euh, euh, les supporters, ils soient bien entendus, il faut qu'il y ait un, un, un, un parlement qui représente les supporters, il y ait un référendum, qui est la démocratie, parce que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Nous là, les femmes, on peut rien dire. Bon après, ça nous appartient pas le club. Hein. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Bon, euh, on va soutenir.